Bonjour amis scientifiques, et pas bah, amis aussi, hein, bonjour à tous Bienvenue dans cette vidéo, la règle de l'octet et du duet, ou l'inverse, la règle du duet et de l'octet, ça marche dans les deux sens, ou pourquoi il n'y a pas d'ion Ca2- ou d'ion Cl+. Non, il n'y en a pas. Let's go, folks Ah, oui, avant de commencer. Comme souvent, les représentations de la vidéo ne sont que des représentations pour mieux comprendre. Mais elles sont très imparfaites, et loin de la réalité quantique d'un atome. Cela étant dit, let's go, for it. Alors, je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais avez-vous remarqué que, quelle que soit l'étiquette d'eau minérale qu'on regarde, on a toujours les mêmes formules d'ion A de plus, objet de plus, n'a A plus, K plus, C L moins toujours Étrange, non Pour commencer, on va s'intéresser à l'atome de lithium de numéro atomique Z égale 3. Il possède 3 électrons, sa configuration électronique est 1s2, 2s1. Cependant, le lithium, on a surtout le tendance à le trouver sous la forme d'ion Li+. c'est-à-dire quand il a perdu un électron et plus précisément son électron de valence. Et du coup, sa configuration électronique pour cet ion, c'est 1S2. Alors si on s'intéresse à notre atome, l'atome d'hélium, dont le numéro atomique est Z égale 2, ce qui veut dire qu'il a deux électrons, et bien sa structure électronique c'est 1S2. Ah, comme l'ion plus eh bien l'hélium c'est un élément qui est très stable, il est très bien combiné et c'est à l'image de sa famille, les gaz nobles. D'ailleurs c'est parce que ces gaz ne réagissent pas qu'on les a découverts tardivement. Et c'est même pas avec leurs propriétés chimiques qu'on les a découverts, ça on y reviendra un peu plus tard. Même structure électronique. Du coup, si on met un petit peu cet ion et l'hélium côte à côte, on a la même structure électronique, 1S2. Mmh, ça, c'est intéressant. Et si on s'intéresse à d'autres éléments, on va retrouver la même chose. Eh bien, intéressons-nous à l'atome de fluor, de numéro atomique Z égale 9. Il possède 9 électrons qui se répartissent ainsi. 1S2, 2S2, 2P5. Par contre, le fluor, lui, il a une petite tendance à vouloir récupérer un électron. Du coup, bah, sa configuration électronique de l'ion fluorure devient 1S2, 2S2, de 2P6. Et maintenant, il a une couche électronique externe qui est complète. Si par contre, on s'intéresse au sodium qui lui a un numéro atomique, Z égale 11, il possède 11 électrons qui se répartissent. De la manière suivante, un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Alors lui, c'est l'inverse, le sodium. Il a plutôt tendance à vouloir se débarrasser de son électron en trop, là, celui qui est tout seul sur sa couche 3S. En fait, l'électron est faiblement lié à son atome d'un point de vue énergétique et du coup, il est facile à arracher. Mais si on note cet électron, qu'est-ce qu'on obtient ben, On obtient un ion sodium, Na+. Et du coup, sa structure électronique, c'est 1S2, 2S2, 2P6. Oula, je crois qu'on a déjà vu cette configuration électronique. Alors entre les deux éléments, entre le fluor et puis le sodium, on trouve le néon. Alors comme l'hélium, il appartient à la famille des gaz nobles. Son numéro atomique c'est 10. Il a donc 10 électrons. Et ces 10 électrons se répartissent ainsi en 1S2, 2S2, 2P6. On a encore la même configuration électronique que le l'ion sodium. Et que l'ion fluorure. Alors quelle est la particularité de cet élément chimique Le néon, et eh bien comme je l'ai dit, il fait partie de la, de la famille des gaz nobles, des 8e colonnes. Et ces éléments sont connus pour être très très peu réactifs, voire encore moins que ça. Hein Ce ne vraiment pas des éléments chimiques qui ont envie de se lier avec d'autres. Donc il présente une très grande stabilité chimique. Et cette stabilité chimique va s'expliquer par le fait qu'il possède une couche externe saturée. C'est-à-dire qu'il y a tous les électrons qui sont possibles de mettre. Ces éléments ne vont donc pas avoir tendance à vouloir gagner d'autres électrons, mais ils n'ont pas également tendance à vouloir perdre des électrons. Ils sont très bien sont. Or, en fait, ce sont les électrons qui sont à l'œuvre quand il s'agit de faire des liaisons chimiques. Donc si on compare tout ça, on a une seule structure électronique qui est partagée par trois entités différentes. On a l'anion... L'ion fluorure, F- on a le cation, l'ion sodium, NA, et puis on a l'atome de néon. Vraiment, ça semble vraiment tourner autour de cette famille des gaz nobles. Mais c'est normal. Les espèces chimiques elles cherchent à être le plus stable possible. Or je viens de vous le dire, la structure électronique des gaz nobles, c'est ce qui les rend extrêmement stables. Du coup les autres éléments. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont chercher à acquérir cette même structure électronique pour accroître leur stabilité. C'est ça le cœur du problème. Alors on a deux règles. La première, c'est la règle du duet. Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, Elle nous dit que les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium, l'hélium c'est Z égale 2, il a deux protons, ont tendance à adopter la configuration électronique à deux électrons 1s2. Alors c'est le cas du lithium, c'est le cas du beryllium, c'est à peu près tout. On a l'autre règle, la deuxième qui est celle de l'octet, pour les autres éléments évidemment. Que nous dit cette règle Les autres atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe à 8 électrons, NS2, NP2, N c'est la couche externe, du gaz noble le plus proche. Et le plus proche c'est par rapport au numéro atomique. Alors, cette règle, elle va bien s'appliquer aux éléments du bloc S. Ah, si vous avez oublié ce qu'est le bloc S, je vous renvoie vers la vidéo sur la classification périodique. Il doit y avoir la petite notification en haut à droite. Elle s'applique aussi aux éléments du bloc P. Par contre, c'est un peu moins simple avec les éléments du bloc D et du bloc F, mais ça tombe bien parce qu'en seconde, on n'aborde pas du tout ce bloc D et ce bloc F. Quand on parle du gaz noble le plus proche, c'est bien au sens du numéro atomique. Du coup, pour ceux qui sont dans le bloc P, des colonnes 15, mais surtout 16 et 17, et eh bien le gaz noble le plus proche, c'est celui qui est sur la même période, même ligne, mais vous savez déjà qu'une période, c'est une ligne dans le tableau périodique. Mais pour les éléments du bloc S, le gaz noble le plus proche, c'est lequel bah, le gaz noble le plus proche c'est pas celui qui est sur la même période c'est celui qui est sur la période précédente alors un cas qu'on aborde très très rapidement c'est le cas de l'hydrogène parce qu'on pourrait penser que vu sa configuration électronique un S1 il va vouloir récupérer la configuration électronique de l'hélium et faire l'ion H- alors cet ion il existe mais euh, il n'est pas très très commun. Ce qu'on a déjà vu au collège, notamment, c'est l'ion H+. Et là, bah, on n'a pas de problème de configuration électronique, puisque dans l'ion H+, euh, l'hydrogène perd son seul électron, et du coup, bah, il n'a plus d'électrons. Donc, il n'y a pas de configuration électronique. Tout va bien. Ah ben bah voilà, c'est déjà fini. Alors, ben, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce vers le haut. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Faites attention quand même, modération sur les réseaux sociaux. Hein. Commentaires, questions, remarques, suggestions Et ben c'est dans la partie commentaires. Et évidemment, abonnez-vous pour ne rien rater de cette excellente chaîne, à part la modestie de son auteur. Merci à tous et à toutes, et n'oubliez pas... La physique, c'est facile